Vous allez bien, que vous n'êtes pas trop perturbé par ce qui se passe en ce moment. Moi personnellement, euh, j'ai été euh, un peu impacté, même si vous connaissez euh, euh, ce que je pense de tout ça. Euh, j'ai quand même été euh, un peu euh, impacté par le il faut, il faut pas, on doit, on doit pas. Euh, euh, J'avais beau me protéger, mais le truc est que bah, <rire> au bout d'un moment, euh, ça, ça, ça travaille quand même. Heureusement que je suis des, euh, je ne suis pas les, les médias euh, ou le moins possible, les hein, euh, médias euh, mainstream comme on dit et que je vais de plus en plus m'informer euh, via des bonnes personnes qui ont des bonnes informations comme euh, Sylvano Trotta d'ailleurs qui se fait euh, jarter ses vidéos <rire> ah à tour de bras, parce qu'il dit des vérités qu'il ne faut pas savoir, euh, par euh, Mika euh, Deniso, par euh, euh, l'Alliance, bien sûr, l'Alliance euh, humaine 2020, que je suis ardemment et qui euh, donne des informations, euh, avec des, des, euh, des informations à l'appui. Donc euh, moi je me suis dit, euh, je vais faire ma petite révolution à moi aussi, regardez, alors vous allez le voir à l'envers, je suis désolée, je vous ferai de la photo euh, quand je pourrai euh, à l'endroit. Voilà. Je suis une femme libre de mes actes. Voilà, ça c'est mon message. Ouais. À défaut de masque, hein <rire> ben, je mettrai euh, ce T-shirt size. Je pense que ça sera pas plus mal. Alors j'avais envie de vous raconter euh, une petite histoire. Décidément, je n'arriverai pas à le remettre comme il était. Voilà, j'avais envie de vous raconter une petite histoire sur euh, un virus, ouais, un virus euh, qui nous a beaucoup embêté euh, cet hiver, ce virus, hein, et qui donc euh, avait décidé de prendre ses quartiers d'été, ce petit virus, ben oui, il s'est dit, bon, ben j'ai euh, fait ce que j'ai pu euh, cet hiver, hein, Maintenant, je crois que j'ai besoin de prendre des vacances parce que de toute façon, j'ai de moins en moins de transporteurs hein, pour m'emmener à droite et à gauche. Donc, du coup, ben, je m'en vais voir ailleurs et puis je vais prendre des vacances. En plus, comme c'est l'été, l'été, je résiste pas. Plus de 3, 3 secondes au soleil en plein cagnard, je ne résiste pas. Euh, je vais finir par disparaître pour de bon. Donc, euh, hop, je m'en vais. Alors l'État lui a dit, écoute mon petit gars, euh, tu prends euh, deux mois de vacances, ok, mais euh, tu reviens euh, cet automne. Hein, parce que nous, entre temps, on va te préparer le chemin, t'inquiète pas, on va te préparer ton arrivée, on va, te, on va dire aux gens que tu es toujours là, que tu es toujours dangereux, et euh, via les, les médias, on va faire passer des messages, tu vois, on, on va te préparer une petite rentrée aux petits oignons. Donc, bah, pardon, euh, le virus, lui, bah, il a décidé de partir en vacances. Sauf que, oh, retournement de, retournement de situation, il a dit, ben bah, non, euh, mon, bah, mon petit gars, tu reviens pas euh, à la fin de, des vacances, tu reviens tout de suite, mi-juillet. Le virus, il dit, non, mais ça va pas bien, non, j'ai déjà fait mon boulot, quoi, c'est bon, là, ça va aller. Et l'État dit, non, non, non, non, non, non, tu reviens au mois de juillet. Bon, tu reviens pas complètement, tu reviens qu'un petit peu, juste dans les endroits clos, tu vois. Euh, les endroits où on ne peut pas trop bien respirer, les, les endroits fermés, euh, voire même euh, les, marchés, euh, les marchés couverts, ouais, ouais. Donc tu reviens, du coup, euh, on, va, on, va, on, on va redemander aux gens euh, de remettre les masques, et euh, comme ça, bah, euh, tout le monde va se sentir protégé, et euh, tout ira bien. Hein? Donc, euh, bah, le virus, bah, obligé d'obéir à l'État, bah, il est revenu euh, 15 jours plus tôt que prévu. Voilà, ah, bah, voilà. Eh, ouais. et ouais. Euh, mais il est mal barré quand même, hein, parce que... Au départ, il est mal barré, hein, parce que vu la chaleur qu'il qu risque de faire au mois d'août, euh, je pense qu'il va avoir certains petits problèmes. Mais, mais notre gouvernement a tout prévu. Oui, oui, oui, oui. Il a tout prévu. Donc, avec le système de la peur qui fait propager via ces messages à eux, via les messages bah, des journaux et tout, et ben, bah, euh, ça y est, on est dedans, on est dedans avec les masques, oui, puisqu'ils nous obligent tous à porter des, des masques, là où on ne peut pas respirer déjà, hein. on est dans un, un endroit clos, l'air ne circule pas, donc on ne peut pas respirer. Et en plus on met des masques, donc on peut, on peut encore moins respirer du coup. Hein. Euh, ce qu'il faut savoir dans l'histoire quand même, ce qui est quand même est, euh, assez... Euh, assez faramineux et que je pense que c'est quand même dommage que beaucoup ne le voient pas. C'est que on porte un masque, ok Bon alors déjà le masque une fois qu'on le met, il faut plus l'enlever pendant deux heures. Hein? Enfin, ne plus l'enlever, ne plus le toucher pendant deux heures. Chose qui n'est pas faite, forcément. Hein? On y va, franco, on le baisse, on le remet, Du euh, coup il ne sert à rien. Il ne sert absolument à rien du tout. Après, il euh, y a aussi le fait que bon, bah, euh, les gens qui achètent des masques, même euh, des chirurgicaux, hein, et les médecins le disent en plus, que euh, c'est le genre de masque qui ne sert pas à retenir le virus, parce que le virus est très très très très petit et il file entre les mailles du filet, si je peux dire. Hein. Voilà, c'est euh, comme quand vous pêchez la sardine et que vous avez des filets trop gros. Hein. La, la sardine, elle se barre par les mailles du filet. Bah, le virus, il fait pareil, il se barre. Du coup, bah, les masques ne servent à rien. Mais, et comme ils nous ont fait propager le virus de la peur, qui n'est pas le, le Covid, forcément, euh, du coup, bah, les gens, ils portent des masques. Mais, plus sérieusement, plus sérieusement. Euh, on, les gens qui portent des masques, hein, euh, ce qui n'est pas mon cas, et je ne le ferai pas. Parce que, de toute façon, j boy, je boycotte tous les magasins où il faut porter des masques, ça c'est clair, net et précis. quitte... Euh, à ne plus faire de courses. d'ailleurs, ça va me faire de l'économie c'est pas grave, <rire> c'est très bien du coup, euh, mais je crois que je ne suis pas la seule à être boycotter parce que d'après ce que j'ai pu entendre euh, beaucoup de, de gens qui ont été en cours, se sont rendu compte que les magasins se vidaient de plus en plus, ce qui au demeurant me fait très très très très plaisir, bon, euh, parenthèse étant mise, à part, à part nous enfin vous portez donc des masques hein, bon, vous expirez et vous inspirez dans vos masques. D'accord Voilà. Donc, les gens qui ont déjà euh, des problèmes pathologiques, euh, respiratoires ou autres, ou des problèmes buccaux, hein, ou des problèmes intestinaux, hein, quand vous expirez, vous expirez l'air qui est mauvais en vous, hein, puisque la circulation c'est comme ça que ça se passe. vous inspirez de l'oxygène et... Ouf, vous expirez le gaz carbonique. Là, dans le gaz carbonique, il y a donc toutes les cochonneries euh, qui sont dans votre corps. Vous les expirez. Mais pas, barrière, il y a le masque. Qu'est-ce qui se passe Et bien la prochaine inspiration, au lieu d'inspirer de l'oxygène, eh bien vous réinspirez tous vos microbes. Tout, toutes les saloperies en fait que vous aviez, dont vous devez vous débarrasser et que vous respirez à nouveau. Qu'est-ce qui se passe eh bien, euh, ça va venir directement dans les poumons, puisque vous respirez, ça va directement dans les poumons, donc ça va venir directement dans les poumons. Et ça va donc vous fragiliser votre système respiratoire. Hum? Vous comprenez un peu l'astuce Alors, le gouvernement, lui, il vous dit que oh, « ben, ils ont tellement de masques, du coup, qu'ils ne savent plus quoi en faire, donc euh, voilà, on, on, on les met, on les donne, on les donne. » Non, non, non, non, non, non, non, on les donne pas euh, le petit monarque a dit qu'il était hors de question qu'il donne des masques à tout le monde. Hein? Donc, euh, bah en plus, alors non content, <rire> non content, il a décidé de vous rendre malade en respirant via les masques. Hein? Parce que du coup, vous allez retomber malade en respirant avec les masques. En plus, vous devez payer les masques qui vont vous rendre malade. Et si vous faites partie des gens qui euh, sont un peu rebelles, moutons noirs, etc. Et qui ne portent pas de masque, mais que vous allez quand même dans un endroit clos, eh bien, vous aurez euh, une amende. Au début, 135 euros. Après, elle passe euh, à 1600. Et en plus, vous risquez, à la troisième fois, de faire six mois de prison. Tout ça, pourquoi Parce que vous ne voulez pas tomber malade Ah ben ouais, mais sûr. Parce que si vous tombez malade, vous allez rentrer, vous allez tomber malade, donc on va vous remettre le coup du virus sur le tapis, on va vous dire mais il y a qu'une chose qui va pouvoir vous soigner, c'est le vaccin, et donc vous allez attendre bien ça, je manquais à un vaccin, qui aux dernières nouvelles, ne s'avère pas efficace du tout, parce que, il y a des gens qui ont testé donc, ce fameux vaccin et que beaucoup disent qu'il n'existe pas, mais qui existe déjà. Hein. Euh, enfin, enfin, un vaccin parmi tant d'autres. Hein. Et qui disent que non seulement ils ont, ils ont eu des complications super importantes, voire très importantes, et qui, au final, ils sont immunisés pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et que bah, l'immunité, est comme le virus, est partie en vacances. Et elle a pu voilà. Donc, euh, quel est l'intérêt du vaccin Quel est l'intérêt du vaccin Je ne sais pas. Je, si quelqu'un peut me le dire, moi, je ne vois pas. Par contre, euh, je voudrais vous montrer euh, une petite vidéo euh, que, que j'ai vue euh, passer. D'ailleurs, c'est grâce à Sylvano, parce que Sylvano, euh, il nous montre toujours des trucs super, super, super, super. Et euh, donc, je voudrais vous montrer cette petite vidéo euh, concernant euh, une. Euh, une pharmacienne, pharmacienne espagnole, qui a fait des tests sur des masques. Alors ça a été des masques, elle a fait des tests sur des masques qui n'ont pas été portés, des masques qui ont été portés que quelques heures, et des masques qui ont été portés euh, des journées entières. Hein? Et euh, regardez le résultat, on en reparle. Ouais. Bueno, pues Vamos a ver qué ha pasado con nuestra cosecha. Bueno, vamos para acá, donde no molestemos demasiado. Mirad, esta era la tela. Esta es la placa de la tela. Y vamos a ver qué ha crecido aquí, en una placa de agar sangre. Fijaros. Hay muchos estafilococos que serían los putitos blancos. Estos que se ven aquí parece que son contaminantes, me dice la microbióloga, pero yo no estoy segura muy bien de qué pueden ser. Este de aquí tenemos que identificarlo porque es muy feo y no sabemos qué es. Y puede que haya también algunas miserias, algún, bueno, pues algunas bacterias eh, de diferentes especies, pero que no podemos saber solamente viendo la placa qué son. Sí podemos adivinar que podrían ser estafilococos y algún gran negativo, pero alguna identificación vamos a tener que hacer. Esta sería la primera. La número dos, que era la que yo llevaba en el bolso. Siempre la llevo en el bolso metida y la saco de vez en cuando, cuando me acuerdo que vivía el Carrefour y digo, me la tengo que poner. Pues mira, esta como siempre está cerradita y la uso menos. Tiene unos cuantos estafilococos, ¿lo veis? Y no tiene demasiada contaminación. La he usado muy pocas veces. Y además durante a lo mejor una hora o así esta, esta sería esta. Luego teníamos la nueva Fijaros, la nueva A pesar de que estaba nueva Ya tiene alguna bacteria, quizá contaminante Quizá al cogerla, nada más sacarla de la, de la cajita Ya se me ha contaminado Porque no se la ha puesto nadie Y tiene una, dos, tres, bueno, pues alguna colonia No mucho, pero bueno Estériles no están Esta sería la nueva. esta sería la que yo estaba usando en ese momento tiene estafilococos tiene esteptococos y alguna bacteria que no sé si la veis con el reflejo estas que no sabemos qué son tendremos que adivinar qué son ¿vale? la estaba usando en ese momento yo llevaba con ella a lo mejor la habré usado dos veces ¿vale? y, no, y durante poco tiempo sería esta y ahora vamos a ver la que mi compañera utilizaba decía, durante tres semanas y además durante ocho horas cada día, mínimo o más. Qué miedo me da abrirla porque cómo la voy viendo ya desde aquí. La número 5, la última que sacamos. Fijaros lo que ha crecido aquí. Es tan mmm, bárbaro que no sé qué deciros. Aquí hay una mezcla de todo. pilo cocos excepto cocos gran negativos, vacilos, contaminantes, o sea, es una barbaridad, no sabemos si hay alguna cándida, algún hongo, o sea, esta placa es tan, tan, está tan llena de bichos, que no sabemos que, que en principio que hay aquí, tendremos que hacer alguna identificación, que haremos y ya para el lunes os podéis decir algo más, guardaré la placa para recordarla. Eh, se me ocurre contaros algo, por ejemplo, me he traído un desinfectante que tenía en el bolso, que es de... Pues De pranarón, lleva rabinsara, árbol del té y un 70% de alcohol. Pues, por ejemplo, si sí os recomiendo que si usáis una mascarilla de tela o de este tipo, a lo mejor sería interesante de vez en cuando hacer así. Y si la queréis reutilizar, pues por lo menos hacer que se, que se desinfecte. Encima, huele muy bien, la dejáis que se seque y os la volvéis a poner, porque esta barbaridad mejor. No, porque no es saludable. De momento lo dejamos aquí, vamos a identificar alguna bacteria más y espero que os haya gustado la experiencia y que sacamos conclusiones entre todos. Después me proponéis cosas y seguiremos informando. Muchas gracias. Vous voyez que je raconté? Pas de bêtises. Hein, euh, enfin, les masques, c'est des à a microbes que vous, insère, vous aspirez. A longueur de journée, hein, pour ceux qui... Euh, il bah, y a des gens qui sont obligés de les porter pour des raisons, euh, bah, euh, genre transport en commun, etc. Bon d'accord, ok, mais euh, sérieux dans les endroits clos, vous me, me donnez. Et encore que, et encore que, bah, les transports en commun. Euh... Je vois pas trop l'utilité puisque vous êtes dans les transports communs euh, d'accord c'est un endroit clos ok sauf que quand vous sortez dehors et que vous allez faire la fête d'entre potes je vois pas trop ce à ah, quoi ça sert le masque parce que quand vous allez faire la fête dehors vous n'aurez ni masque ni licenciation, ni rien du tout hein. entre parenthèses ceci étant dit euh, à Nice là euh... Quand il y a eu la fête de la musique, enfin, qu'il y a eu une fête avant la fête de la musique, ça a été le grand scandale! Plus de 5000 personnes qui s'étaient agglutinées les unes sur les autres, sans masque, sans distanciation sociale, sans rien du tout! Ah ouais! Et puis, bah, la courbe a pas augmenté d'un iota! Bah non, pas un iota! Personne n'est tombé malade! Le, notre chair, euh, enfin, leur cher parce que moi c'est pas le mien hein? mais euh, le, maire, euh, le maire a quand même pris la décision de limiter les rassemblements de 5000 à 2500 c'est juste génial parce que euh, alors je sais pas si vous, vous voyez la différence entre 5000 et 2500 mais moi personnellement je ne la vois pas je ne la vois pas parce que si on rentre euh, dans leur jeu hein, et que si on se dit que euh, une personne contaminée peut en contaminer plusieurs alors si elle peut en contaminer une à 5000 elle peut aussi en contaminer à 2500 euh, c'est complètement ridicule, c'est complètement aberrant, ridicule enfin ça, ça reste mon avis hein. c'est tout à fait personnel et euh, chacun le sien, n'est-ce pas je voulais vous mettre une vidéo de Sylvain Trotta sur cette vidéo Manque de vol. Enfin, une petite anse, hein, juste 6 minutes. Hein. C'est C'est pas passé. Bah, c'est pas passé. D'ailleurs, je ne sais même pas si cette vidéo-là va passer sur YouTube. Je ne sais pas. À voir. Mais bon, elle n'est pas passée. bonsoir les amis nous sommes le lundi 20 juillet 2020 j'ai fait la relation entre trois informations que j'ai reçues et qui font un petit peu froid dans le dos donc je vais vous expliquer cela moi je rappelle que je ne suis pas médecin je suis juste quelqu'un qui lit assidûment la presse internationale et qui arrive à faire des liens avec différentes choses c'est tout ce que je fais donc là, j'aimerais bien que si vous avez des médecins, s'il y a des médecins qui m'écoutent bien sûr et des médecins qui m'écoutent, euh, qui m'écrivent, je vais vous mettre, remettre mon adresse email dans les liens, parce que c'est potentiellement grave. Tout avait commencé par un email que j'ai reçu il y a quelques temps qui dit euh, que un mari qui travaillait en cantine euh, avait dit à sa femme qu'il n'avait plus de masques chirurgicaux depuis le mois de janvier. Il n'a jamais eu ce genre de souci de toute sa carrière. Ce n'est pas un hasard. Tout ceci est voulu. Je ne suis pas complotiste, mais là, ça interpelle quand même. Et donc, euh, moi, je j'avais pas, pas lu tout de suite cet email. Donc, j'ai répondu à peu de temps. Euh, je reviens sur ton email. Les cuisiniers utilisaient des masques. Et on me répond :« Oui, mon conjoint est cuisinier pour un centre de handicapés. Il travaille toute l'année avec des masques. C'est obligatoire. Ils sont archi pointilleux sur l'hygiène. Depuis le mois de janvier, ils ont reçu des masques qui étaient limite... En papier à cigarette qui se délitait jamais de toute sa carrière de toute sa carrière il n'a vu ça impossible d'avoir des masques chirurgicaux comme auparavant je me dis que ce n'est sûrement pas une coïncidence c'est pour cette raison que je me suis permise de t'en faire part donc euh, j'aimerais bien que si vous avez des témoignages du genre vous m'écrivez euh, ensuite je vous avais présenté la semaine dernière je crois que c'était dans l'émission de vendredi soir euh, une news qui était tombée de la Suisse. Hein. Des amis médecins suisses m'avaient envoyé ça. Chers membres, nous vous rendons attentifs au message important du médecin cantonal ci-dessous. Nous vous prions de suivre les consignes du médecin cantonal. Et en fait, qu'est-ce qu'il disait Il disait, Madame, Monsieur, des analyses effectuées au HUG, donc euh, l'hôpital de Genève, euh, au CH de Genève, ont révélé la présence d'Aspergillus fum fumigatus, champignon potentiellement dangereux pour la santé des personnes immunodéprimés dans certains lots de masques de protection fournis par l'armée. Nous soulignons que ce masque ne présente, oh, ne présente un danger potentiel que pour les personnes immunodéprimées. Donc vous vous rappelez de ça. J'en étais resté là et donc vous euh, bah, voyez euh, la chasse au masque périmés est lancée. Hein. Euh, les échanges ont commencé mais après j'ai vu une news aujourd'hui, qui m'a fait tilt, donc j'ai fait des recherches, un taux élevé de cas graves de Covid-19 nous frappera dans quelques semaines, avertit un expert. Mm -hmm. Donc je me dis, attends, c'est quoi ces experts, ils sont, ils sont devins ou quoi Et donc là je tombe sur un article assez fou, qui a été écrit aujourd'hui, euh, « Qu'est-ce que Aspergillus latus Des patients atteints de coronavirus meurent en raison d'une infection fongique inhabituelle. Pour la première fois, des scientifiques ont découvert des champignons hybrides Aspergillus latus dans un hôpital. Le nouveau champignon hybride est plus résistant aux, médic aux médicaments que ses deux parents. » Donc euh, c'est un article en anglais que je vous laisse dans les liens. « Un groupe de scientifiques a découvert pour la première fois, là j'ai mis la traduction Google, qu'un champignon hybride est impliqué dans une infection pulmonaire sévère et étudie maintenant son rôle dans le nouveau coronavirus, nouveau coronavirus car plusieurs patients Covid-19 sont décédés après avoir été en contact avec Aspergillus. Ce champignon a été catalogué pour la première fois en 1729 par le prêtre et biologiste italien Pier Antonio Micheli et ne se trouvait auparavant que dans le sol ou les plantes. Et pour la première fois, des scientifiques ont découvert Aspergillus latus, une espèce de champignon du genre Aspergillus, dans un environnement hospitalier. Le groupe de chercheurs a séquencé le génome du champignon et a découvert qu'il s'agissait en fait d'un hybride et était jusqu'à trois fois plus résistant aux médicaments que les deux espèces dont il dérive, et il l'a mentionné comme très dangereux dans une étude publiée dans Publi Biologie Actuelle. En collaboration avec des chercheurs allemands, Gustavo Henrik Goldman, professeur à l'Université de São Paulo au Brésil et professeur à l'Université Vanderbilt aux États-Unis, Anthony Trocas collecte maintenant des, des échantillons de champignons présents dans les poumons de patients infectés par le coronavirus. Selon l'étude, le principal motif derrière cette recherche a été de découvrir comment ces organismes peuvent aggraver leur état comme base pour développer des stratégies pour éviter. Et combattre les infections. Le professeur Goldman a déclaré que presque dans 90% des cas, l'infection par Aspergillus est causée par A. fumigatus, qui est largement présente dans les plantes et le sol. Mais dans certaines maladies génétiques humaines, A. nidulans est une cause plus fréquente qui est l'une des nombreuses espèces de champignons filamenteux dans le phylum ascomicota À notre grande surprise, 6 échantillons sur 10 contenaient un champignon qui n'avait jamais été découvert auparavant pour infecter les gens. Le champignon gagne des avantages significatifs à être un hybride, a-t-il déclaré, ajoutant qu'actuellement, l'équipe de scientifiques étudie quatre souches isolées de patients décédés de Covid-19. Les chercheurs ont décidé de séquencer leur génome pour identifier les espèces et savoir si elles ont été favorisées par la maladie. Les cas concomitants de Covid-19 et d'infection par les champignons du genre Aspergillus ont montré l'importance d'en savoir plus sur ces micro-organismes. À l'heure actuelle, les experts ont constaté que A. Ah, Fumigatus est capable de survivre dans des conditions météorologiques extrêmes, y compris des températures allant jusqu'à 70 degrés Celsius et une pénurie de nutriments. Nous avons maintenant mis en évidence une autre caractéristique du genre qui est la formation d'hybrides, a noté le professeur Goldman. L'étude a révélé que les scientifiques ont collecté des échantillons de champignons au Portugal, en Belgique, aux états unis au Canada. Les échantillons ont été trouvés principalement dans du matériel recueilli auprès des patients atteints de Covid-19 souffrant d'aspergillose, bronchopulmonaire, allergique et d'autres troubles. Notamment la maladie granulomateuse chronique causée par un dysfonction... dysfonctionnement génétique affectant le système immunitaire et la maladie pulmonaire obstructive chronique, y compris la bronchite chronique et l'emphysème. Il ne faut pas aller chercher bien loin pour voir que d'un côté, on a ce champignon dans les masques qui sont périmés, périmés et on les retrouve dans les poumons des patients. Et ils disent que c'est grave, donc ça ne concerne plus que pas uniquement les personnes immunodéprimées comme euh, c'était indiqué dans l'article suisse. Et autre chose qui m'a interpellé, c'est qu'il parle de champignons filamenteux. Or, une autre trouvaille, c'est que les cellules infectées par le coronavirus ont des tentacules qui poussent. En bon, tentacules, et filaments, le frontière est proche. Les virus sont des parasites intracellulaires qui détournent le métabolisme cellulaire à leur avantage. Parfois, les effets du virus sont plutôt insolites, comme l'apparition de grandes tentacules ramifiées à la surface de la cellule. » Et donc, cela donne ça. Donc, finalement, tentacules... Je ne sais pas. Donc voilà, j'aimerais bien des avis. Je lis les commentaires. Je pense que c'est suffisamment grave pour euh, alors que c'est le premier jour du port du masque obligatoire. Qu en plus ce masque comme vous le savez chacun le met dans le sac sur le pare-brise de la voiture sur dans sa poche le ressort alors que des masques qui ont une durée de vie de 4 heures dans un dans un dans un environnement en plus hyper ventilé hein, dans les salles d'opération c'est hyper ventilé euh, donc euh, là avec euh, euh, ce coton quand il fait 40 degrés au soleil dehors on transpire dedans ce champignon, vous savez, euh, les champignons poussent à une vitesse assez incroyable. Quoi. Donc j'ai pas envie, euh, c'est pas mon style hein, d'alarmer, euh, c'est pas mon style de faire euh, des annonces, mais là, je trouve que ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Euh, donc euh, j'aimerais bien vos avis, et si vous avez des amis scientifiques, médecins, biologistes euh, qui me suivent, ou, ce, ou des médecins qui me suivent, j'aimerais bien avoir leur avis. L'actualité a été encore très riche ce week-end, hein. mais là je pense que j'ai envie de faire une émission courte pour se focaliser là-dessus, parce que quand on voit une émission courte, tout le monde regarde, hein. quand on voit une heure, une heure et demie, les gens se disent off, oh, allez je regarderai plus tard, et au final ils ne regardent pas, et là il faut vraiment que, euh, un maximum de monde voit cette euh, vidéo. Voilà, j'attends vos commentaires, merci, bye bye, bisous. Donc je vous la mets en lien en dessous, hein, vous verrez. Vous faites euh, des chercheurs D'accord Des hein, chercheurs, hein, indépendants de tout le, le système euh, d'oligarchie, de etc. Des chercheurs euh, ont trouvé euh, un champignon. En plus, en plus de ce que vous expirez expiré hein, dans les masques, et ben, dans les masques infectés qu'on a reçus, ben maintenant tout le monde le sait, hein, qu'on a reçu des masques infectés, il hein, euh, faut, faut vivre au fin fond euh, au, dans, dans le trou du cul du monde. Euh, pour ne pas être au courant qu'on a eu des masques affectés hein? et ces masques affectés étaient affectés par un champignon et eh oui un champignon et ce champignon il va se poser où à votre avis ce champignon dans les masques affectés que vous mettez pour vous protéger bah, à direction les voies respiratoires forcément donc en croyant vous protéger parce que on vous a mis la peur dans la tête en vous disant que si vous ne mettez pas le masque vous risquez d'être contaminé et de contaminer les autres pour le coup, eh ben, nous comptons que vous pouvez contaminer les autres mais que surtout vous, vous allez être contaminé ça c'est clair, net et précis et que du coup eh ben, l'état qu'est-ce qu'il fait il prépare le terrain pour l'année prochaine pour cette soi-disant deuxième vague qu'est-ce qu'il fait eh bien, euh, les rentrées d'école, hein, on a pris toutes les précautions hein, pour les rentrées d'école. Hein, on a pris les, les, euh, les masques, on a pris le gel, on a pris tout ça. Hein, sauf que moi, je... Euh, C'est pas du tout ce que je pense. Hein, je, je, je, je, une idée d'une personne lambda hein, qui va se dire, ok, bon, alors, là on prise les écoles Les enseignants auront des masques. Les enfants sont obligés de porter un masque à partir de l'âge de 11 ans. C'est très bien. Ah, ça, ça va être génial. Moi, je trouve que les enfants, ils ne vont pas être traumatisés du tout. Et ils vont être au taquet à la rentrée de septembre, je le vois. Mais alors, gros, comme la Tour Eiffel. Donc, en septembre, nous allons avoir les enfants avec les masques. D'accord. Ça veut dire que bah, le virus il est revenu, hein, forcément, il est revenu, vu que déjà euh, l'État lui avait demandé de revenir euh, avant le 1er août et qu'il est revenu même 15 jours à l'avance. Donc euh, le virus est là, le virus est là. Euh, moi, il est hors de question que j'envoie mon fils à l'école si le virus est là. Alors je ne sais pas pour vous ce que vous allez faire. Donc, moi, il n'ira pas à l'école si le virus est là. C'est-à-dire que s'il y a les masques, que s'il y a les mesures, etc, mon fils n'ira pas à l'école. Ben non Parce que ça, pour deux raisons. Pour deux raisons. La première, c'est que je ne veux pas euh, d'une ambiance pareille que mon fils subisse, une ambiance pareille. Ça, j'en veux pas du tout. La deuxième, c'est que si par le plus grand des hasards, par le plus grand des hasards, je dis bien, mon fils, en allant à l'école, nous ramène un virus, que ce soit une grippe, un rhume, peu importe. Et que du coup, bah, il tombe malade. Et qu'il nous rend malade. Mon fils va se sentir bah, mal parce qu'il se dit, en fait, j'ai ramené ça de l'école. Donc, je suis, euh, c'est de ma faute. Si mes parents et ceux que j'aime sont tombés malades, c'est de ma faute parce que j'ai ramené ça de l'école. Alors qu'au final, lui, il n'y sera pour rien. La faute, c'est la nôtre. C'est nous qui avons remis les enfants à l'école au risque d'attraper un virus, quel qu'il soit. C'est nous. Donc c'est nous les fautifs et non pas les enfants. Donc quoi qu'il arrive à la rentrée de septembre, s'il n'y a rien de changé, s'il n'y a rien de changé, je vous conseille vivement de ne pas les mettre à l'école les enfants. Vivement hein parce que euh, s'il vous ramène quelque chose, ben ça sera de votre faute. Ça sera de votre faute. Vous n'aurez pas réfléchi. Et là, je pense bien ce que je dis. Ça sera de votre faute. Voilà. Euh, même si on veut nous faire croire que les enfants euh, sont soit des porteurs sains, soit euh, ils ont une bonne immunité... Euh, euh, défense immunitaire, et du coup, euh, ils ne l'attrapent, ils ne l'attrapent pas, ils sont quand même porteurs, ils peuvent être porteurs, quoique il y a eu des cas quand même, hein, très peu, il y a eu des cas sur des enfants qui avaient des, des problèmes, autres, euh, surpoids, entre autres, ce qui ce qui mon fils, sur, surpoids, et donc, non, non, non, non, non, non, non. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, plein de choses à vous dire, hein. donc je crois que je vous en ai déjà dit pas mal, hein. Le, voilà. Donc, il y a donc euh, cette vidéo de Sylvain Lautretta que j'ai pas réussi à mettre, mais que je vous mets dans les liens. Soyez curieux, allez la regarder, vous allez voir, euh, vous, allez voir vous allez voir, vous allez voir ce que vous prépare euh, l'État pour euh, cette, euh, cette rentrée et cet automne, hein. Donc il va y avoir des histoires de confinement, déconfinement. Alors pour info, nous déjà là, dans la région Paca, on est déjà hein, dans un état euh, pré-confinement. Hein, parce qu'il paraît qu'il y a déjà des clusters. Ah, ah ouais, il y a déjà des clusters. Bon, on ne parle pas de mort. Non, on ne parle pas de mort. On ne parle pas de gens hospitalisés non plus. Mais, mais, mais, il y a des clusters. Donc je sais pas où sont, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, après, il faut dire que jusqu'à maintenant, on ne testait pas. Et que maintenant, comme on teste... Euh, avec des tests, soit euh, le meilleur étant quand même la prise de sang à mon avis parce qu'il vous dit vraiment si vous avez déclaré ou pas euh, une immunité à ce virus. Euh, forcément, euh, les gens maintenant, euh, ceux, qui ont, euh, ceux qui ont donc euh, déclaré une immunité au virus rentrent dans la série des clusters, des, des clusters, des, des, des Covid, hein? même s'ils si, si n'ont rien, même s'ils si sont malades. Ça rentre, ça peut gonfler le chiffre des, des personnes atteintes de Covid, même s'ils n'ont rien, hein? même s'ils rien, mais bon. Alors moi, je vous conseille, si vous faites un test, ne dites pas avec qui vous vivez, dites, euh, je vais toute seule. pour tout seul. Tout seul" hein? Parce que c'est un coup à créer des emmerdes aux gens que vous aimez, donc euh, soyez cool, quoi. Euh, N'hésitez ne dites rien. Euh, donc voilà, donc, euh, à savoir que les UV tuent euh, ce soi-disant virus. Hein. Plus vous vous mettez au soleil et moi vous avez de risques de le frapper parce que les UV tuent le virus en 3 secondes. 3 secondes chrono, ils tuent le virus. C'est pas moi qui le dis, hein. c'est des infectiologues et c'est des, des experts. Hein. Pas... Moi je ne suis pas infectiologue, je ne suis pas expert. Je, je, je, je, je m'informe et je, je regarde ce qui se passe. C'est et donc voilà, on est en train de nous préparer la troisième vague. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Donc bien sûr, euh, cet été, euh, pour ceux qui portent, qui, ont, qui auront porté le masque tout l'été, hein, cet automne, euh, la première saloperie qui va passer, vous allez vous la choper, vous allez voir, ça va être génial. Et on va vous mettre ça sous le dos du Covid. Voilà, et oui. Euh, pour information, en Italie, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais bon, euh, j'ai quand même regardé. En Italie, euh, ils sont en train de réouvrir. Alors, regardez, je vois déjà des gens qui vont me dire oh, « blasphème, blasphème, blasphème !» Ils sont en train d'ouvrir euh, des cercueils euh, de gens qui sont soit soi-disant morts du Covid pour faire euh, des autopsies puisque pendant la, pand euh, la pandémie, l'épidémie, hein, ils, euh, ils n'avaient pas le droit bah, non, on va le faire gonfler les chiffres, donc euh, ils n'avaient pas le droit. Donc du coup là, ce qu'ils ont fait, bah, ils sont en train d'ouvrir des cercueils. Et oh surprise, oh surprise, qu'est-ce qu'ils ont trouvé Des cercueils vides. Pourquoi des cercueils vides Pourquoi a-t-on pris des photos de cercueils vides Pourquoi nous avons nous t on euh, fait tout cette peur Pourquoi nous avons... Nous a, nous a-t-on dit qu'il y avait des morts qui n'existent pas puisque les cercueils sont libres ah, je vous pose la question. Non, moi je n'ai pas de petite idée, mais bon, bon, je vous laisse réfléchir. Hein. Et puis, il y a un super euh, outil qui s'appelle euh, Internet. Et que si il est très. Euh, S'il si peut nous annoncer de, des infos complètement erronées, il peut aussi nous, a, nous apporter de très bonnes informations. Donc je vous conseille vivement. Hein. Sauf, euh, cherchez bien, cherchez bien, hein, euh, ne croyez pas qu'ils vont vous faciliter la tâche, mais si vous cherchez bien, vous allez trouver, vous allez trouver. Donc euh, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, euh, je vous rappelle quand même, euh, et pour finir, que le but euh, de l'opération est quand même de diminuer de trois quarts la population mondiale. Ah, maintenant ça, tout le monde le sait. On commence par euh, nos anciens. Hein, avec euh, bah, le vaccin de la grippe. Et puis, bon, bah, si ça ne suffit pas, bah, avec euh, le Covid, avec euh, le fait que bah, ces gens-là ne peuvent plus avoir euh, euh, de contact avec leurs proches. Donc, euh, il ne leur pas forcément de Covid, mais de chagrin et de solitude. Voilà, ça, c'est la première chose. On s'attaque à nos enfants avec euh, les vaccins obligatoires. Euh, sans compter le vaccin qu'ils sont en train de nous préparer là, hein, c'est du lourd, c'est le poisson, hein, préparez-vous. Parce qu'il y a, euh, moi, je vous l'ai déjà dit donc je ne le répète pas, donc avec les vaccins, euh, nous hein, qui sommes un peu, enfin euh, certains d'entre nous qui sommes un peu euh, encore euh, rebelles, euh, pas complètement encore sous le joug du système, ben bah, qu'est-ce qu'ils font euh, bah, du coup, ils ils ont bien compris qu'on n'était pas trop bêtes et qu'on voulait manger des fruits et des légumes et qu'on voulait laisser tomber tout ce qui était industriel. Du coup, ben, ils nous mettent des produits chimiques dans les, dans les fruits et légumes de façon à ce qu'on tombe aussi. On tombe aussi. Ah oui, parce que le but c'est quand même de faire tomber les trois quarts de la population en sachant qu'on n'est pas loin de 8 milliards si on ne les a pas dépassés. Forcément, il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot. Bon, euh, ils ont commencé par l'Afrique, par l'Inde, par tous ces pays euh, qui se disent sous-développés, mais quand même, on, quand même, euh, ils sont peut-être sous-développés dans certaines choses, mais ils ont quand même deux doigts de jugeade parce qu'ils euh, ont dit à l'OMS euh, que toi, tu te casses parce que, vu les dégâts que tu as fait dans ma population, tu te pars. Il y a des gens, des présidents, qui sont vraiment très bien. Ils sont, ils sont là pour leur peuple et... Euh, voilà, moi je, je, je tire mon chapeau à ces gens qui osent dire non, voilà, qui osent dire non, non tout simplement. Euh, donc comme on veut nous faire euh, ben, tout ça, euh, c'est donc euh, dans leur plan, toute tout cette histoire de pandémie et d'épidémie et de conneries, euh, ben, ça fait partie euh, de tout, tout un plan qui a été travaillé en amont. Euh, mais bon, euh, voilà, euh, les choses euh, voient le jour, hein. il n'y a que euh, celui qui ne veut pas voir qui ne voit pas. Les choses voient de plus en plus le jour. Euh, ceux qui adhèrent, tant mieux. Euh, ceux qui ont peur, euh, ils ont juste à, à essayer petit à petit de diminuer leur peur et de dire euh, non, non et jusqu'à ce que la situation s'arrange. Bon, au pire, comme dirait euh, quelqu'un que je connais, on a encore deux ans à attendre, dans le pire des cas, on a encore deux ans à attendre, le temps que le petit monarque parte taille au taille Dans le meilleur des cas, ça va se passer avant, ça se passera euh, bah, aux élections de, de Trump. Tout va se jouer aux élections de Trump. D'où le fait euh, très contradictoire du fait qu'il a dit euh, que le masque était complètement inutile. Ce, que, ce qui est tout à fait juste, tout par le fait, vu ce que je viens de vous dire, c'est tout à fait juste. Et que là, qu'est-ce qu'on fait Il bah, y a des photos où on nous montre Trump avec un masque. Pourquoi Parce que quand il avait dit que le masque était inutile, les autres d'à côté, là, l'État profond, qu'est-ce qu'il a dit Ah ouais, mais alors, euh, vous déplacez pas. Il ne faut pas aller voter il hein, faut voter par la poste. Hein, ou euh, électroniquement parce que vous comprenez, vous risquez d'apporter le virus donc c'est grave alors du coup, qu'est-ce qu'il a fait hop, hein reviens mon situation il a mis un masque il a dit voilà vous pouvez venir voter avec un masque puisque moi-même je le mets, donc vous pouvez venir voter avec un masque et là, le plus moyen de truquer les votes voilà, pourquoi Trump a mis un masque Trump c'est un très grand joueur d'échecs. bon c'est pas le seul hein il a du monde derrière lui hein, qui est là. Et c'est pour ça que je le suis. Alors je le suis pas en tant qu'homme politique, parce que la politique, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire la politique. Je le suis en tant que personne qui veut libérer son pays. Alors on a de plus en plus d'attaques contre lui, forcément. Hein, et, et, euh, et quand les élections approchent, donc on a de plus en plus d'attaques euh, contre lui. Qui est normal au final puisqu'on veut pas qu'il soit réélu parce que s'il est réélu c'est la cata euh, enfin pour les, les temps profond hein, c'est notre liberté mais c'est la cata pour eux donc euh, voilà donc euh, voilà j'ai fait cette petite vidéo j'ai eu beaucoup beaucoup beaucoup de mal à me décider parce qu'à un moment je vous avouerai que j'avais la tête dans le sac et impossible de faire quoi que ce soit voilà, je digérais, je nettoyais les énergies, tout ce que vous voulez, enfin bref, c'était un méli un mélange, c'était Bagdad dans ma tête, c'était noir, là où je que ça va un peu mieux, donc j'en ai profité, parce qu'il faut quand même, faut quand même que les personnes euh, commencent à voir que euh, cette histoire de masque est une pure mascarade, 1. Hein. voilà, euh, qu'il ne servent à rien, que les médecins, euh, les médecins qui sont... Euh, qui sont clairs dans leur tête et clairs dans leur botte, hein, vous diront que le masque ne sert à rien. Les chirurgiens vous diront que ça ne sert à rien. Les virologues vous diront que ça ne sert à rien. Euh, les infectiologues vous diront que ça ne sert à rien. D'ailleurs, il y a qu'à voir, euh, de, on, on va reparler d'eux, hein, le professeur Raoult et le professeur, professeur Ferrand, qui se retrouvent drôlement attaqués en ce moment parce que... Ils disent exactement la même chose et euh, ça va juste à l'encontre de l'État. Donc oh, il faut les faire taire à hein, des gens qui vont à l'encontre de l'État. Il faut les faire taire pour pas qui parlent. Donc, voilà. Bon bah, 18 minutes déjà, donc je vais vous laisser. Euh, je crois que j'ai fait le tour de la question. On est donc euh, mercredi, euh, il est 11h20 et euh, je vous souhaite une très bonne journée à tous. N'oubliez pas, euh, soyez en paix, soyez dans la boue, soyez dans la joie. On va y arriver, ça va être dur, il va y avoir des moments très compliqués. Mais n'oubliez pas, au bout du tunnel, la lumière est là. Et la lumière vous attend. Et ne lâchez pas prise, ne lâchez pas prise. Même si le bateau tangue, accrochez-vous au mât et restez sur votre lancée. Restez, restez droit dans vos pompes c'est le cas de le dire, restez droit dans vos pompes, restez droit dans votre cœur, restez centré, parce que vous allez recevoir des attaques de partout, sur, si vous êtes contre le système, vous allez avoir des attaques de partout, y compris de votre famille, y compris de vos amis les plus proches, ceux que vous croyez vraiment être proches, vous allez avoir des attaques, donc faites attention, restez droit dans vos pompes, restez dans votre cœur, lui seul le sait, et puis euh, n'oubliez pas, les femmes, hein. Je suis une femme ou un homme libre de mes actes avec soi. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Soyez heureux, soyez dans la paix, soyez dans l'amour, soyez dans la joie. Et surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, de vos proches, de... comment vous dire De tous ceux qui vous entourent, que vous aimez. Et, euh, Restez dans l'amour, dans la paix, dans, dans la lumière. Je vous aime à une prochaine vidéo. Portez-vous bien.